Parmi les préoccupations de, de l'association Coquelicos, c'est la, la sensibilisation, en tout cas nous, voilà, parce que, en tout cas, sensibiliser les gens à la question de la transition énergétique et du pic pétrolier. Actuellement, dans le Lot, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font. On n'a pas forcément à l'esprit que c'est la transition, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Et euh, il y a vraiment besoin de savoir qu'à côté de chez nous, il y a des choses qui se font, en plus de celles qu'on fait déjà, parce que euh, je crois qu'on a besoin de se sentir nombreux. Donc actuellement on divise plutôt plutôt que de rassembler donc l'idée c'est de rassembler Bon, c'est l'idée de, des musées de plein air qu'on voit un peu dans l'Europe du Nord, à la sauce carcinoise des années 80, c'est-à-dire euh, au lieu d'être que des reconstitutions euh, historiques euh, de bâtis, c'est à la fois euh, des reconstitutions, des présentations thématiques et des ateliers. Euh, dès que les agriculteurs ont été en compétition entre eux parce que leur ferme est devenue trop petite ou leur tracteur trop gros, euh, ils n'ont pas hésité à se manger les uns les autres. Euh, ici, on est dans un village où il y avait 600 habitants il y a un siècle. Euh, les trois quarts étaient agriculteurs. Ils se sont mangés à qui mieux mieux quand même les uns les autres cédaient, et quand ils se disaient au revoir, ils se disaient jusqu'à l'autorne, c'est-à-dire juste à ce qu'on se le rende, c'était pas un cadeau, et c'était très bien comme ça. Maintenant il semble qu'il y ait un petit rapprochement euh, ville-campagne puisqu'on peut le dire comme ça, euh, alors on critique beaucoup la voiture et les moyens de déplacement, c'est peut-être tout ça aussi qui, qui, a, qui a du positif, on va en ville en rien de temps, de la ville on va à la campagne en rien de temps. Que les gens se rendent compte que ça devient difficile, alors difficile euh, économiquement ou on va dire biologiquement aussi, donc que les gens se rendent compte de ça c'est évident. Par contre, euh, c'est pas étonnant, euh, chacun a sa réponse à lui et ça peut être encore pire. Euh, si on se dit oh la pollution c'est la cata, mais si je m'enferme bien chez moi en ayant des tas d'appareils euh, qui me permettront, j'en ai rien à foutre, de nettoyer mon air en dégueulassant celui des autres, euh, il est possible que ça soit... Euh, une solution pour la majorité des gens, ça on n'en sait rien. Euh, après que d'autres au contraire aient un esprit beaucoup plus euh, humaniste en se disant oh là là, il euh, faut se sauver tous ensemble, faisons gaffe à nous tous plutôt que je fais gaffe à moi. Euh. Je pense qu'il y a des choses, des faits incontournables euh, dont l'homme a de moins en moins de, de prise, c'est l'urgence écologique déjà euh, qui est là, euh, euh, on va devoir changer euh, nos modes de consommation énergétique. Automatiquement, on aura des choses à résoudre majeures, ne serait-ce que alimentaire, l'alimentation. Il euh, y a des ressources vitales comme l'eau, qu'il va falloir préserver, et qu'aujourd'hui, on n'a pas, pas encore donné les moyens. Ces choses-là vont imposer des modes de vie, une manière de consommer autrement et, et de revoir la copie à, à tous les niveaux. Si, si on devait changer quelque chose actuellement, maintenant, qui serait efficace, euh, c'est très simple, il faudrait arrêter que chacun prenne sa bagnole seule. Ça serait possible quand on va, pour nous, quand on va à Cajar, au lieu d'aller seul, il faudrait y aller avec une pleine bagnole de gens. Quoi c'est très simple et ça pourrait marcher direct euh, ça se faisait il y a 30 ans dans une ou deux de cheveux au on foutait la voisine, on mettait tout le monde là-dedans et on allait à Cajar, à 5 ou 6 dans la bagnole et euh, tout le monde arrivait à faire en deux heures à peu près ce qu'il avait à faire euh, maintenant c'est impossible euh, si vous allez à Cajar ou à Cahors vous allez croiser 5 euh, ou 6 personnes de votre village euh, dans un sens ou dans l'autre en y allant et revenant le jour où le gazois vaudra deux fois plus cher euh, ben, déjà ici les choses sont un peu plus difficiles parce qu'il n'y a pas de quoi profiter, mais si en plus, euh, quand on va les chercher, on est pénalisé, ça peut être un, un truc d'isolement. Euh, ici, les villages, historiquement, ils étaient complètement reclus chacun. C'est pas parce que le gasoil sera plus cher qu'on sera reclus, mais euh, à ces époques-là, du coup, euh, ils étaient en, en autonomie totale. Et ça, il ne faut pas rêver, euh, ça ne plus, on ne va pas se chausser... Euh, se s'habiller avec les produits du village ou se nourrir avec les produits du village. Donc, euh, si se déplacer redevenait une difficulté, il faut vraiment trouver une, une solution qui ne sera pas la même que celle qu'avaient les gens entre autres, ce n'est pas possible. Il y a l'équivalent d'un département français en surface qui, tous les ans, tous les 10 ans, euh, passe d'une vocation agricole à une vocation non agricole. Or, le, le foncier, la terre agricole, c'est un, une quantité qui est finie en France. Donc, ce que l'on consomme, on ne le recrée pas par ailleurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus euh, de personnes qui souhaitent s'installer en agriculture, qui sont ce que l'on appelle hors cadre familial, c'est-à-dire qui ne font pas partie du milieu agricole. Euh, et pour ces personnes-là, trouver du foncier, trouver de la terre, un outil de travail pour s'installer, c'est d'abord difficile de le trouver et ensuite, c'est difficile d'y avoir accès, parce que la plupart des terres disponibles sont disponibles à la vente, et que le foncier, la terre, ça coûte cher. Au départ d'une rencontre avec la propriétaire, Pia, on est arrivé une journée pour voir son moulin. Et puis, euh, et puis, elle était sur le projet de, de transmettre sa ferme. Et donc, euh, nous, on avait le projet à côté d'être paysan boulanger, avec mon ami Rémi. Et donc, on s'est dit, on, on est tombé amoureux de la ferme. On s'est dit, hop, ah, c'est un peu grand pour nous. On avait aussi euh, d'autres préoccupations par rapport au bâti, parce qu'il y avait quand même pas mal de bâti. Et on se disait, bah, ça serait quand même intéressant aussi euh, de faire quelque chose de plus collectif et euh, d'utiliser... Euh, Bête, ce beau bâti en pierre. Donc on est 8 sur le, le projet de la Boreillote. Donc il euh, y a euh, des projets agricoles, des projets culturels, des projets pédagogiques de formation, euh, de restauration et puis aussi euh, des projets euh, euh, d'habitation. Là, il y a une partie de landes et de, de taillis qui, qui, qui, qui sont pour la pâture. Et il y a des terres agricoles. De l'autre côté, sur l'autre versant, là-bas, il, il y a une partie de terres agricoles. Il y en a d'autres aussi sur le, sur le haut, là-bas. Dans la vie de tous les jours, c'est plus agréable de travailler à plusieurs, de, de, de faire, d'échanger. De, de, euh, on s'apporte, euh, on, on s'enrichit, on a des nouvelles idées, on s'aide. Et puis... Euh, c'est surtout, surtout pour ça, c'est quand même plus agréable de vivre en société que de vivre tout seul. Et puis, euh, et puis ça permet d'avoir des activités diversifiées, de, de créer des dynamiques qu'on qu ne crée pas tout seul. Si, si le projet fonctionne et que la ferme est achetée, euh, je pense qu'on a déjà en tête des, des milliers d'autres de, de, de, idées. Euh. Dans la mesure où il n'y a pas de, dire, de fils agriculteurs euh, prêts à... Euh, à reprendre ces fermes, euh, le, le, je pense que euh, la solution serait que des gens venus l'extérieur, euh, pas, pas forcément euh, euh, issus de, de familles agriculteurs, reprennent. Sinon, je trouve que le, le, nos, nos régions, c'est vrai, bon, moi, à mon avis, vont mourir, euh, enfin du moins nos campagnes vont mourir euh, à cause de ces, ces problèmes-là. Et les topidambours, elles sont belles, elles ont soif, mais elles sont ouais. belles hein, aussi là-bas au fond. Euh, non, mais les cochons, un... ils vont être gâtés. Parce que je ne sais pas si et tu as vu, marron, il y a des, des betteraves fourragères, il y en a qui sont vraiment déjà comme ça. Hein. Elles sont énormes. Ouais. Hein. Ah, oui. Par contre, qu'est-ce que c'est les Les petits ils, sont... ils sont... On est à Sénayac d'abord, et ensuite on est devant le champ de pommes de terre collectif. Euh, donc ce champ de pommes de terre est là, au départ, quand nous avons fait un travail sur euh, rêver de, certaines, de certains projets euh, sur le village. Alors ce qu'il y a de collectif, c'est que moi, quand j'ai émis le rêve, de, par exemple, d'un champ de pommes de terre, c'était moi qui suis jardinière, je me suis dit, euh, faire des pommes de terre dans mon jardin, c'est juste un petit déjeuner de soleil, c'est pas grand chose. Euh, si on est plusieurs euh, au, au niveau d'un village, on peut avoir vraiment des pommes de terre pour avoir une sorte d'aliment de base. Voilà, euh, dans, toujours dans l'idée de euh, pas, pas de survie, mais d'essayer de s'autosuffire un tout petit peu. Voilà. Oui, oui, oui, oui. Je fais partie, euh, disons, du noyau euh, de base de de Sénayak en transition, puisque c'est quand même euh, ça qui euh, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a effectivement mis en route toutes sortes de projets notamment celui-là voilà et euh, voilà je fais partie de la, la bande des quatre qui au départ ont, euh, ont euh, mis en, en place euh, cette idée de monter des projets d'essayer de réfléchir autour d'un monde euh, effectivement euh, après pétrole euh, moi l'idée de vivre dans un village où euh, je n'ai que des contacts très limités avec certaines personnes ça m'intéressait pas beaucoup d'autant plus que vraiment chacun chez soi c'est voilà donc euh, pour moi transition ça a été aussi euh, l'idée de, bah, de partager des choses avec d'autres de rencontrer d'autres personnes de, des personnes que je connaissais à peine et euh, voilà vers lesquelles je ne serais pas forcément allée comme ça mais euh, ça m'a permis effectivement de d'animer de, de, ouais, un peu ma vie sociale juste là, dans le local. Alors les femmes, elles n'avaient pas le droit d'avoir un ah coup de si boire. boire C'était elles, elles, elles qui préparaient, mais elles pouvaient en boire si elles voulaient, mais très peu de femmes buvaient du vin chaud. Donc euh, voilà, parce que le Saint-Renand, bah, bah, a eu... Lors de la rétrimentation de ce jour-là, on décide... Mais, de, mais à de raf la Raph, c'est un verre, surtout celle-là, parce qu'elle est l'air, ça bouge. L'atelier cuisine, donc, participe d'une un, démarche de transition, déjà parce qu'il euh, y a un contact donc, entre des personnes, on se connaissait assez peu, ça a participé au fait qu'on se rencontre, on s'apprécie, voilà, donc, euh, développer euh, euh, l'esprit à la fois solidaire, l'échange, l'échange de savoir, tout ça, ça participe hein, de, de, de ce qui est appelé ma transition. Maintenant, euh, on, on, on essaye de promouvoir une alimentation à la fois euh, le plus euh, possible, enfin d'approvisionnement local, voilà, donc euh, voilà, si on peut, euh, le jour où on aura euh, nos pommes de terre, faire quelque chose autour de la pomme de terre, pourquoi pas, j'en sais rien, voilà, on peut faire ça, nos pommes de terre, du champ de pommes de terre collectif, donc voilà, c'est Oh, tu as... ouais, moi, ouais. Oui, tu moi je suis sûre que c'est On oh, met par exemple voilà hein. les cochons chaque fois qu'on fait de la de la, de, la, de la cuisine, ils récupèrent beaucoup de participants. <rire> Tu vas voir. Ça, ça leur plaît les prunes, les prunes, ils adorent. Oui, oui, oui, Mais on ne le débrouillotte pas, hein? on n'a pas le temps. Le mage, mange. mage, mage. Oui, oui tu vas voir, tu vas voir. T'es rien, pas. tu vois, tu vois. C'est l'arbre à notre roteau, tu le vois. Allez, allez, allez, allez. allez. Ouais. allez C'est comme ça. Donc, si tu veux la transition, le, le, moi ce qui me concerne, je n'ai pas compris encore, peut-être un jour je comprendrai, mais pour l'instant j'ai encore pas trop compris comment ça, exactement ça fonctionnait ce, ce, ce truc-là. Encore... Bon, je pense dans ma tête que c'est un mouvement de gens qui veulent faire, faire apprendre euh, au, au, des populations à, à, à vivre dans, le, dans, la, dans la. comment on appelle ça, dans la, recycler, re, manger bio, enfin tout ça. Bon, moi, vivre trop euh, Non, vivre sans, sans avoir besoin du, uniquement du pétrole. Mais moi, je veux bien qu'on ait plus besoin du pétrole, ça, ça ne me pas du tout. Mais ce que j'aimerais, c'est d'abord qu'on pense comment on peut ça, ça passer. Il faudra vivre différemment parce qu'on ne pourra pas faire autre chose et vivre un peu comme c'était avant, c'est pas voilà. possible. Ah, mais on vivra. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Non, non, non, mais enfin, il ne faudrait pas non plus que. Non, non, non, mais c'est pas vivre comme avant, moi, ça, j'ai compris, ça, ça c'est pas, pas ça. On a voulu dire de transition, mais même ceux qui sont à fond dans transition, ils se servent de. Ils peuvent de, pas faire autrement. De, de leur véhicule, actuelle. comme si de rien n'était, ah, comme tout le monde. Mais tu sais, le problème, alors justement, après, de... transition ici, le problème numéro un alors, dans un espace comme ça, c'est le transport. Voilà, c'est oui, de justement. savoir euh, comment économiser au mieux le transport sans être complètement replié sur soi et ne plus bouger. Comment avoir gardé un certain <coughs> niveau de communication, je dirais utile, et pas comme autrefois, une seule voiture dans le temps. Oui. Euh, comme tu disais, autrefois, il y avait, une, il y avait voiture. une voiture. Il voiture à rigouste Ah oui Et après, Poujade. Poujade ah, ah, Monsieur Poujade, de, de, de mon et c'était Poujade. Moi, je n'ai suis jamais monté la voiture à Rigouste. Ah, mais parce que tu es trop petite. Mais moi je m'en disais, celle la, la salle de Poujade. Je savais allée faire ma communion solennelle la Nel avec la métallière. Ah, mais de Jeanne de Lonsière. <rire> non, pas de, <rire> de, de Poujade. Il s'appelait bien. Là-bas, là-bas, là-bas. Le, le père de Paulette. Et mais c'est Jeanne de Lonsière. Ah oui, Jeanne de Lonsière. Voilà. voilà. Les voitures qui ont suivi, ça a été chez Boss. Et Gonzalez, il était expéditeur, en bestiaux. Vous ne t'amenez pas souvent quelque part, oui Non, mais enfin, il y avait quand même des voitures. Eux, <rire> ils t'amenaient d'une part. On se déplaçait que quand on en avait en vraiment théoriste. besoin. On se déplaçait. pas. Le... c'était pas que... la même vie. Je ne pense pas que maintenant, quelqu'un puisse faire ça. Non, je ne pense pas, ça, pas que même, on dit le remet. pétrole, mais il y a bien non. des choses qui le remplaceront. Il ne faut pas se casser la tête. Les hommes sont inventifs et ils ne vont pas s'arrêter là d'inventer des choses tout d'un coup mais il y a qu'ils auraient pu oui, sauf qu'il y a un tel décalage entre la demande et la production que pour pouvoir remplacer euh, euh, si tu veux cette énergie euh, à, à, à la demande aujourd'hui c'est il y avait beaucoup de métiers on dit aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pourraient faire les gens mais autrefois ils faisaient chacun un métier Il tu y vois arrivaient. pas un maréchal ferrand peut pas s'installer ici ah non maintenant c'est fini un on peut pas s'installer non euh, un café ben, il... C'est possible, pas. une fois qu'il aurait pu la patente, il aurait pu... <rire> mais sous une autre forme, sous une autre forme que la version euh, classique euh, du commerce euh, classique. il oui, faut remettre ah la ouais. chose à leur place. Ouais. Quand le, on disait le café de Senaya qui marchait bien, mais il marchait bien pourquoi Parce qu'à l'époque, on pouvait vivre en faisant, euh, faisant <rire> soi-même tous ses produits, c'est-à-dire on faisait le cochon, on le vendait, on faisait les, les poulets, on les vendait, on pouvait tout faire, aujourd'hui on ne peut rien faire. Le maximum qu'il y avait, c'est 10 personnes. Voilà. Et aujourd'hui, avec 10 personnes, vous ne pouvez pas vivre. Moi, je veux dire que l'avenir de Senayak, personnellement, je ne le vois pas très, pas, pas brillant, mais enfin, on va être de moins en moins nombreux, enfin, on verra. Dans 25 ans, vous passerez à ce qu'on vous a dit, parce ouais. que nous, on sera plus là. Et vous voilà. Et Donc, si un jour vous pas. voyez un café qui tourne à Senayak, vous direz que... Nous sommes accueillis par l'association de l'Ordre en Transition. Monsieur le maire de la commune est ici. Il faut que je dise comme minute de phrase pour monsieur le maire pour qu'est-ce que c'est que l'alter-tour. Euh, donc c'est Altertour pour une planète euh, non-dopée. Le dopage, euh, on le connaît dans le sport mais dans d'autres activités humaines ce sont à chaque fois des procédés artificiels qui permettent d'améliorer les performances et avec comme conséquence une dégradation, un déséquilibre dans la santé, dans l'environnement ou dans les relations sociales. Donc nous on est aux antipodes de ça, nous on est dans la, dans la coopération, dans la solidarité et chaque étape que l'on fait, à l'arrivée, on considère que l'on a gagné si tout le monde est arrivé. On est toujours à la rencontre des alternatives ou des lieux de résistance par rapport à une société qui va dans un chemin qui ne nous plaît pas. Celui de la productivité et du droit dans le mur. À plusieurs reprises, nous aurons des étapes euh, dont le thème sera consacré à la transition, dont ce ci je, euh, je suis élu maire de saint déjà depuis bientôt 29 ans. Je suis agriculteur, donc je suis né sur ce village. Et je suis agriculteur. La, la production, ce n'était pas simplement votre. Mais euh, ce n'est pas non plus la, la mode de produire à tout prix. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se battre aussi. Et je vous dis, alors, je suis agriculteur, je ne fais pas de, de l'agriculture biologique. Mais je pense que je suis là, je n'ai pas l'impression d'empoisonner les, les gens quand je vends quelque chose, parce qu'on en fait attention à ce qu'on fait quand même. Moi, je, je n'ai pas, si vous voulez, le label, mais je pense que j'estime que je fais quand même de l'agriculture biologique. J'ai pas le AB sur une pancarte. Je vais passer à Béla, qui me permettrait d'avoir dans une de subventions. Je ne l'ai pas. L'environnement, je, je suis peut-être agriculteur, mais j'y fais quand même attention aussi. Hein. Ce qui ne veut pas dire que les agriculteurs ne font pas attention à l'environnement. Mais On essaye de préserver. On veut garder notre, euh, notre territoire à tel qu'il est aujourd'hui. Ou tel qu'il était avant. Parce que ce que vous défendez aujourd'hui, aussi, j'ai l'impression, si vous voulez, parce que, je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé, j'ai l'impression que dans le temps, et j'ai l'impression je suis certain, c'est ce qui s'est passé dans le temps, ça nous ramène 40 ans en arrière parce voilà ce qui se passait. Les gens se retrouvaient le soir, les idées, Mettons, je sais pas, je prends un exemple. Ils avaient besoin, ils faisaient la production de maïs. Ils avaient besoin de dépouiller le maïs. Euh, ils se retrouvaient tous les soirs ensemble pour travailler. Alors socialement, ça apportait beaucoup. Seulement le problème, c'est que la télévision est arrivée par la suite et l'individualisme est arrivé par la télévision. Les anciens ont disparu. Alors on a, on a poussé un peu plus vers l'agrandissement. Enfin, on a poussé. On, a été, on nous a poussé parce que nous. On, on, on, on le sinon on y est. Si on réfléchit bien et qu'on se pose la question de l'agriculture industrielle qui vit à coup de subventions et d'endettement, comme le paysan africain, sauf que le paysan africain, c'est quelques, quelques francs CFA, mais l'agriculteur dans le Lot, comme ailleurs, c'est des centaines de milliers d'euros d'endettement parce qu'il faut changer le tracteur, parce qu'il faut acheter plus d'engrais, parce que. Enfin, pour tout un tas de raisons, l'agriculteur est dans le même type de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il n'est plus autonome, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de nourrir sa famille sans l'intervention des banques, des coopératives. Il faut faire autrement, quoi, dans, en agriculture. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Et ils ont plus choix dans leurs semences, ils ont plus choix. Et voilà, ils sont prisonniers de leur emprunt. Moi, je pense que l'agriculture, la révolution qu'elle va, qu'elle va vivre, c'est la reconquête du pouvoir de se nourrir par les habitants de la terre. C'est-à-dire que ce ne sera plus la délégation que l'on donne aux paysans ou à l'agriculteur qui, qui, on l'a vu, est économiquement et meurtrière. Combien, je crois que c'est un agriculteur qui se suicide par jour en France. Et ce suicide, c'est uniquement pour des histoires financières. Ce sont des exploitants agricoles, c'est des industriels, quoi. on leur demande ça. Quoi. Ils regrettent quelque part, je pense que quelque part ils ont mauvaise, mais bon, euh, ils disent on peut pas faire autrement, mais si. Il n'y a pas si loin, il y a, a peut-être une quinzaine d'années, hein. il y avait une famille qui vivait à Senayac, c'était deux monsieur qui vivaient, qui labouraient avec des bœufs, attelés qui n'avaient pas de tracteur. Ils arrivaient mais petit à petit, bon, ils, ils étaient en marge de la société, ils étaient en marge de la société parce qu'ils n'y arrivaient plus, ils ne pouvaient plus arriver à vivre, C'est pas possible. Mais ils étaient montrés du doigt parce que qu'eux vivaient, du, du, euh, vivaient comme ça, tandis que les autres vivaient autrement. Donc si vous voulez, vous êtes, quand vous êtes dans une société, c'est vraiment ça vous montre du jour, il faut avoir un sacré caractère pour y tenir. On voit un agriculteur qui des céréales, qui a 64 hectares, qui est revenu à la traction telé parce qu'il s'est aperçu que le coût des tracteurs, des machines, des carburants, etc. représentait pratiquement la moitié de, ce, de, de son chiffre d'affaires, de ce qu'il vendait. Donc il est revenu aux chevaux et il est disons économiquement beaucoup plus rentable que ne sont des gens avec la même surface, qui fonctionnent avec la mécanique, les tracteurs etc. Donc les choses sont en train de se retourner, c'est un mouvement historique qui s'est passé, dans un sens, il est en train de revenir en arrière. Moi je trouve que c'est surtout l'humain d'abord, et quelque part la, la société moderne nous prive de notre humanité, parce qu'elle nous apporte plein de choses, et le fait de circuler à vélo, et bien on redécouvre plein de choses, et, et je pense que ce qui est important c'est les relations entre les gens et l'humain, et c'est mais la société moderne nous a empêchés. Le problème, ce n'est pas de reculer en arrière, c'est de redécouvrir notre humanité et de pouvoir la partager avec nous. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la voiture. Aujourd'hui, regardez, les gens qui veulent venir vivre ici, pour aller au travail, il faut qu'ils soient il faut que demain à l'heure. Donc, si on est à l'heure. Ils ne travaillent pas ici. Mais ils ne travaillent pas ici. Il faut qu'ils aillent soit à Cahors, soit à ouais, Pijac. Ouais. On est obligé d'avoir la voiture. Mais par contre, on n'est pas obligé d'avoir un 4x4. On n'est pas obligé peut-être de prendre sa voiture tout seul. On a quand même deux véhicules qui ne sont pas électriques, de toute façon, ce serait du nucléaire. <rire> on, voilà, au niveau campagne. Par contre, là, au niveau transport, euh, c'est un gros bémol. Hein. Euh, on essaye de quand on va, quand on prend le véhicule pour faire les courses, de concentrer les courses, pas faire des années et venues. Pour moi, une transition, c'est que les gens se remettent en réseau d'une façon démocratique et respectueuse de l'autre, sans prise de pouvoir. Et échangent bien sûr des savoirs, mais aussi pourquoi pas des produits. Et puis échange aussi des services, je pense au covoiturage évidemment. Nous sommes devant le panneau de covoiturage que nous avons inauguré au mois de mai avec le maire du village et quelques représentants de la commune. Et voilà le panneau que, dont nous aimerions nous servir plus souvent, n'est-ce pas mon cher Alain Moi, j'ai Xavier Vidal, je suis musicien et je suis euh, président de l'association Logrance, sous le Metz. L'idée, c'est une, une association qu'on a créée il y a cinq ou six ans maintenant. Et euh, l'idée, c'est qu'il y ait un endroit euh, central dans le département où on puisse mettre en valeur les, euh, le travail qu'on avait déjà réalisé depuis des années euh, de, euh, autour de, de la musique. La tradition orale occitane, la, la vocation de l'association, c'est surtout la, la collecte de cette mémoire. Ce que montre le travail de collecte ethnographique, tout ça, c'est que euh, ça montre une évolution. Enfin, les sociétés ont toujours évolué hyper rapidement partout dans le monde. Mais euh, là, on a affaire à des gens qui, sont, qui viennent d'une société où quand même euh, on moissonne à la main, euh, les gens chantaient en moissonnant, euh, euh, ils étaient dans leur environnement euh, de proximité et beaucoup euh, sortaient rarement de leur village et tout ça. Donc c'était des cultures autochtones mais ben, qui recevaient quand même beaucoup d'influences de l'extérieur, c'est des sociétés très ouvertes, mais quand même les modes de travail et de vie étaient quand même euh, étaient autarciques et, et euh, aujourd'hui, euh, voilà quoi, ça a évolué euh, Et donc euh, se rattacher à ça c'est quand même euh, relativiser aussi beaucoup de choses par rapport à la société actuelle. Moi je ne fais pas de politique, mais quand même je vois beaucoup de gens qui, réfléch qui, qui, qui, qui réfléchissent sur une alternative de la société, parce que c'est sûr que euh, moi, nous on a rencontré des gens qui euh, s'autosuffisaient euh, presque à eux seuls, et bon, maintenant il y a des nouveaux nouvelles modes de pensée qui veulent revenir à ça, je ne sais pas c'est compliqué, hein. mais en tout cas, moi j'ai dit je ne je sais pas comment ça va évoluer. Mais euh, es, on est presque obligé de connaître ces, ces, ces cultures et ces sociétés qui sont proches de nous, s'ils ne sont pas si anciennes que ça. Et, euh, parce que pour comprendre aujourd'hui, pour avancer, et on est obligé, mais euh, pour être moins bête surtout. Parce que franchement, euh, j'ai dit ça, c'est amnésique complètement. On a oublié, euh, on a tout oublié. Quoi. Du passé, faisons table rase. c'est ça. La transition pour nous, c'est que les, que les, les gens s'approprient les choses. Alors. Euh, tous ces domaines culturels qu'ils ont apportés, pour que peut-être qu'ils soient plus autonomes, parce que euh, les modèles préfabriqués qu'on qu leur présente, euh, peut-être les gens sont moins libres par rapport à tout ça. Donner des outils, de la matière aux gens, pour qu'ils puissent réaliser par eux-mêmes, Je suis Jean-Luc Marsenac et je suis euh, agriculteur sur la ferme ici, ferme de la rivière. Voilà, bah, on, va aller nourrir les, on va aller nourrir les petits poussins. Donc, euh, bah, notre ferme, c'est des légumes essentiellement et puis euh, un peu de volaille. 80% de notre production, elle est, euh, elle est écoulée à travers la map. La MAP de la Rivière. C'est une petite AMAP et on a seulement 25 adhérents et pour moi euh, qui travaille seul, ça me suffit largement. Quoi. Une AMAP en général, c'est euh, un partenariat entre un producteur et un groupe de, de personnes, un groupe de personnes qui achètent. Et euh, maintenant, il peut y avoir très bien dans ce partenariat plusieurs producteurs qui sont sur le même site de, de, de distribution. Dans une AMAP, le partenariat, il consiste à avoir un contrat individuel, entre l'acheteur et le producteur. Chaque personne a un contrat avec moi, un contrat signé, un contrat écrit et euh, sur lequel euh, vous avez les engagements. Sur ce contrat il y a les engagements du producteur et, du, euh, et de l'acheteur. Voilà. La map me paraissait très, euh, justement euh, une solution très intéressante pour euh, écouler la marchandise de manière euh, régulière quoi. et en plus bon voilà c'est euh, ça correspond aussi euh, à une certaine philosophie, euh, une nouvelle façon de, de, de, de concevoir la, la, la production et, et la vente et tout ça. Quoi. Voilà. Les consommateurs euh, dans les AMAP se sentent quand même plus impliqués. Ils sont en liaison directe avec le producteur, ils peuvent venir à la ferme. D'abord, ils acceptent justement euh, le fait, euh, les variations de production saisonnière. Ça, pour moi, c'est le, le premier principe de solidarité avec le, la, le producteur. Forcément, ça induit une nouvelle, un nouveau comportement. Donc une nouvelle façon, euh, oui, on peut dire que c'est une transition. Mais euh, bon, après, ce n'est pas une révolution non plus. Je, je, je crois que c'est le début d'une transition qui pourrait être de plus en plus importante. Mais voilà, il y, y a des choses à faire, quoi. <rire> c'est le début. On est, on est, on va dire, quelque part, on sort quand même d'une période euh, que beaucoup de gens appellent les 30 glorieuses, où on consommait sans réfléchir. Et je crois qu'aujourd'hui, eh ben, euh, bon... Euh, euh, Face à la crise, face au nouveau, euh, voilà, l'expansion euh, qui, qui a eu dans le dans tous les pays, tout le monde veut accéder à un certain niveau de bien-être. Donc bon, on sait tout ce que ça a engendré comme euh, pollution, comme euh, voilà. Et donc face à ça, je crois que là, voilà, c'est on est, on est dans un nouveau euh, nouveau comportement. Et donc c'est mais c'est le début, c'est tout. Hein. Je crois que voilà. Et, on est des pionniers, euh, comme dans d'autres secteurs, euh, les énergies renouvelables ou autres. Euh, on est tout au début de, de quelque chose et il faut, il faut que tout le monde continue dans ce sens. On est dans, ce, euh, dans un endroit où il y a donc de, de l'agneau qui a une, une AOC, euh, Agneau-du-Quercy. Euh, le, le prix payé au producteur pour que ça parte en grande consommation ou euh, euh, chez le c'est aberrant, ça tient absolument pas compte de, du prix, du coût de la production. Dans les amas par exemple, bah, ce lien économique, on peut le, le refondre, le recalculer pour que ça corresponde réellement à ce euh, le, au coût de la production. Ça, c'est le producteur Et puis ensuite, nous, on a vraiment, euh, on a vraiment des, des produits dont on sait euh, la provenance, l'origine, etc., etc. Donc c'est euh, de la nourriture qui est saine. Voilà. Donc ça, c'est ce côté-là qui est novateur. Tout n'est que, que festin. C'est-à-dire que, euh, désolé, quand on mange des trucs euh, de merde, ben, ce n'est pas le festin parce qu'on se rend malade. Le festin, c'est euh, avec tout ce que ça comporte de, de plaisir et de... Qu'on soit au jardin ou qu'on soit à table, on a le, le même plaisir de participer à quelque chose qui est universel. C'est-à-dire que c'est le sol qui nous nourrit. Quoi. On oublie cette, cette notion-là. C'est le sol qui nous nourrit. Ce n'est pas, euh, pas les usines, ce n'est pas, euh, pas les animaux. Les animaux sont dépendants du sol aussi. On est vraiment dépendants du sol. Aujourd'hui en France, la majeure partie des produits, euh, des produits agricoles issus de l'agriculture biologique sont importés et non pas produits localement. La formule map est exceptionnelle parce que ça nous a permis de, de redresser l'exploitation et, et de vivre de notre production, notre petite production. Voilà. Je suis pas totalement en marge. Hein. Bon, euh, je, la ferme elle est certifiée bio. Euh, bon voilà, je me sens pas du tout marginal. Simplement, euh, je crois que bon, euh, euh, on est en train, euh, beaucoup de gens comme moi sont en train de changer les choses. et Justement, c'est peut-être ça la transition. Ni alternatif, <rire> ni marginal. <rire> C'est qualificatif, d'ailleurs, c'est les autres qui nous les donnent. Hein. <rire> Marginal, toujours avec l'aspect péjoratif. Alternatif pourrait donner une autre valeur. Hein. Mais bon, euh, si les alternatives se, sont reproductibles et, et se développent, c'est plus une alternative, ça devient une réalité euh, incontournable. Aujourd'hui, la... Là... La nourriture, euh, c'est très, très banalisé parce que tout est emballé, euh, mis en rayon. Alors on met les choses dans le caddie justement sans réfléchir. Et ça, je trouve ça assez dramatique. J'espère qu'il y a des jeunes qui auront le courage de continuer à faire ce que je fais. Ouais. J'ai beaucoup de jeunes comme ça qui sont venus à un stage. Euh, euh, alors c est, c est, je pense que ça va être très difficile, mais je crois que ça va se développer par la force des choses. Ouais. Je pense que si aujourd'hui on est capable d'aider les, les grosses productions agricoles, alors euh, je pense que ça serait très intelligent d'aider les petites. Hein. C'est très bien d'avoir des petits projets, hein, parce que les, les, les grands projets, euh, c'est toujours beaucoup plus de risques. Euh, un petit projet à, à taille humaine, pour moi, euh, c'est très important. Quand on prend une poignée de, de terre dans la main, de terre forestière, on a plus d'êtres vivants qu'il y a d'êtres humains sur terre. Ça devrait nous ramener à un peu plus de modestie et d'humilité de savoir que dans une poignée de terre, on a plus d'êtres vivants dans la main que d'êtres humains sur la terre. Donc on devra avoir beaucoup de respect pour ce, pour cette histoire-là. Oui. Il y en a d'autres qu'un jour. Mais là, on n'a pas semé encore. Ah ben on n'a pas semé, c'est vrai. Je mets déjà ce jardin. C un jardin naturel, un jardin pédagogique, un lieu de rencontre, hein, de partage, hein, où euh, vraiment tout, euh, toute génération et tout savoir se mélange et partage ses savoirs. Au début du début du début, c'est un ingénieur agronome, un japonais, Masanobu Fukuoka. Dans les années 70, il a mis en place au Japon une technique de culture, euh, du laisser-faire. Surtout euh, en faire le moins possible, de regarder la nature et de, justement de tirer des, une expérience et des leçons de ça. Et euh, Masanobu est décédé et d'autres personnes se sont inspirées de, de, de, de, de son travail. Donc il y a des Australiens qui ont créé le concept de la permaculture, la culture permanente. Et Emilia Aslip, une Anglaise, elle, elle s'est inspirée de ses travaux pour créer en fait des écosystèmes permanents. Donc ça sera la butte. Pour Emilia Aslip, c'est une butte. Donc là, on a fait cinq buttes. C'est très vivant, il y a beaucoup de vie. Ça c'est aussi l'esprit du jardin bourriant. C'est qu'on laisse aussi la nature euh, bah, aller un petit peu partout. Donc c'est un peu fouillis. Mais... On peut imaginer, hein, Pierre mmh avec évidemment le soutien de la mairie, avec le soutien des, des habitants, c'est-à-dire des gens qui se sentiraient éventuellement concernés, il existe en Angleterre et ailleurs euh, des, des, des, des jardins mis au service de, de la communauté dans son ensemble, et on pourrait parfaitement imaginer au jour d'aujourd'hui de créer ça... Des jardins casser. collectifs, voilà, Alors, en transition, euh, ça rentre bien dans le cadre de la transition, puisqu'on va se retrouver confronté euh, bah, plus ou moins rapidement à des problèmes d'agriculture de, vivrière. Hein. et euh, plus on anticipe les choses mieux c'est. Toute l'année ce sol, cette butte est occupée et l'objectif aussi c'est de mulcher donc le mulch c'est le mot anglais qui veut dire couverture végétale et euh, on essaie de mettre un maximum de couverture végétale pour que la butte puisse garder son humidité et on arrose très peu on a mis en place un système de goutte à goutte pour économiser l'eau, et on le met à peu près une fois par semaine. On a un atelier de petits jardiniers, donc il y a quatre enfants hein, qui sont vraiment issus de, de, milieu. de milieu rural, agricole et les parents viennent, viennent voir ce que, font, hein, ce que font les enfants. Et du coup, ils se posent des questions, ah bon, mais pourquoi, hein, et pourquoi de la paille, et pourquoi du BRF et, et du coup, voilà, ça amène à une réflexion. Et on ne va pas changer la mentalité de tout le monde, mais par contre, euh, voilà, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à se poser des questions et savoir comment ils vont faire autrement leur jardin. Alors Laurent Molle, je suis le maire d'Escan depuis les, les dernières élections en 2008. Dans les villages, euh, c'est ça, Alors, on est dans un tout petit village. Tout le monde passe dans un petit village, il y a beaucoup de, de convivialité, de liens et tout, que tout le monde se connaît. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, les choses changent parce qu'il y a plein de nouveaux habitants qui arrivent, qui ne connaissent pas les gens. Qui... Et dans les petits villages, il n'y a pas de lieu de rencontre. Il y avait pas lieu. Ici, on a fait un café, donc les gens ils peuvent venir boire un coup et on se rencontre. Euh, malencontreusement ou, ou euh, heureusement, enfin ou volontairement ou involontairement, enfin, ils se rencontrent donc euh, des gens qui ne se seraient jamais parlé, peuvent se parler, là finalement s'aperçoivent qu'ils ont des choses à se dire, ils, se, ils pensaient qu'ils n'avaient rien à se dire, puis finalement eh bien, ils rencontrent la personne, ils se disent ben bah ouais finalement si, bah, je, ils discutent. Donc voilà, donc, ça nous permet aussi d'intégrer les nouveaux habitants. Vous êtes de la campagne aussi non Dans la campagne, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, euh, il y en a qui, sont, qui adhèrent à fond, puis il y en a qui, qui regardent qui de loin de et qui, qui disent « vous croyez que ça va enfin, fait Ils sont soupçonneux, c'est comme ça. Mais pour moi qui ai vécu le village avec deux épiceries et puis plus rien pendant… Je trouvais que c'était un moment fort de, de voir une personne de 80 ans arriver en disant « je ne suis pas encore venue, qu'est-ce que… » Est-ce que je pourrais avoir ceci ou avoir cela Je pense que c'est des personnes qui ne pensaient jamais revoir une épicerie à escam, aussi modeste soit-elle. Il y a un désir d'anticiper le, le, le coût du, du, du, du pétrole. Parce que le coût du pétrole va être prohibitif bientôt, sûrement. Je ne sais pas quand, mais bon, <rire> Il déjà, hein. on ne le sait pas trop dans quelle mesure. On, on, ce n'est pas, pas nous qui maîtrisons ce genre de choses. On nous dit qu'il y en a plus, mais il en reste, enfin bon bref, bon. ça, ça c'est du vrai business par contre, là ils feront tout pour, euh, pour gagner le plus d'argent, euh, ils baisseront quand il faudra monter, enfin bon bref, donc nous on essaye d'anticiper ça, donc je ne sais pas, ça peut être dans 3 ans, mais dans 10 ans, mais nous si c'est dans 10 ans, on aura notre structure, tout sera prêt et tout sera disponible pour les gens du village et les gens des alentours. Chose se passe pour gérer un peu. Euh, Aujourd'hui, mm. c'est plutôt. Je pense qu'il se passe quelque chose quand c'est vraiment à la base qu'on décide quelque chose avant de se le faire plaquer. Mm. Euh, Peut-être on sera mieux armé. Là, on est acteur de notre propre vie, mm. n'est-ce pas Si mm. c'est nous qui nous trompons, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Là, on ne pourra pas dire que c'est la faute à quelqu'un d'autre, que c'est la faute à l'État. On a monté un bar. Si vous revenez dans 10 ans et qu'à la place de ce bar, il y a un logement social, et vous direz ah, raté, ils n'ont pas marqué. Mais bon, je crois qu'on va tout faire pour que ça n'arrive pas, hein. rassurez-vous, voilà, ça c'est sûr. Quel que soit le régime politique, euh, il y a une, une réorganisation euh, sociale euh, qui, est, qui va passer par les, par les habitants, hein, par, les, par les citoyens, je pense, parce que c'est pas nos organisateurs, ils sont hors sol, ils sont trop loin de la réalité par contre. Hein. Cette transition, euh se présuppose qu'il y ait un esprit citoyen beaucoup plus développé, ne pas demander à l'État de tout faire, aux autres de tout faire. Il va falloir se prendre en charge et s'approprier des démarches. Ce qui va obliger les gens en fait, à relocaliser l'économie et à faire cette transition, euh, que, je dirais nous, on, on a déjà dans l'idée depuis un certain temps, euh, mmh. et, mais que le gros de la population euh, est encore loin de de s'imaginer faisable, c'est euh, ben l'aspect du pétrole, c'est le, le porte-monnaie, c'est euh, l'augmentation du prix de l'essence qui va dire ben effectivement, chaque fois que maintenant il faut que j'aille à Figeac pour faire les courses, eh ben, euh, ça me coûte vachement cher et que peut-être si j'achète à l'épicerie du coin, euh, même si les prix du produit sont un peu plus chers, eh ben, ça ne coûtera pas forcément plus cher d'aller faire les courses là que, que de prendre la voiture pour aller ici et puis après reprendre la voiture pour aller là-bas. On n'est pas trop soutenu, il faut bien le dire aussi, par toutes les autres collectivités. Le département, la région, même la communauté commune, ils nous laissent faire notre petit truc. Je vous dis tout à l'heure ce que je disais à la campagne, ils le font, ils attendent qu'on se plante, si on ne se plante pas ils seront les premiers contents mais ils ne mettront pas trop de, de, de billes parce que si on se plante vous comprenez, il va falloir que bon. Donc ils attendent mais euh, c'est dommage parce que si on était un peu plus courageux et un peu plus dynamique on pourrait, nous on fait un petit lieu ici là mais s'il y en avait un, un tous les 15 km ou tous les 20 km dans tous les villages et l'autre, Déjà, ça nous permettrait de nous mettre en réseau pour les produits. Ouais. On aurait les meilleurs prix. En fait, il faudrait créer une chaîne. Réseau, voilà. Non, une chaîne. Comme les, les supermarchés. Chaînes, ouais, les supermarchés, ils créent des chaînes, ils font des besoins aux endroits. Mais nous, on devrait faire pareil, avec une autre mentalité. Mais ce ne serait pas plus mal. On a créé une structure qui, j'espère, dans 25 ans, sera toujours là. Voilà. Déjà, ce sera, ce sera ça. Nos, nos, nos, nos, nos, nos enfants, ils auront déjà ça. Ils n'auront pas ça à faire après la transition, je pense qu'elle est aussi dans le choix des produits qu'on achète et d'où quand l'importance du circuit court, hein. il n'est pas minimisé dans le projet, c'est vraiment, je pense que les gens ils, ils changent quoi dans leur façon de consommer, ils ont conscience que bon on nous vend que, que des choses qui sont des fois très mauvaises pour nous, pour notre santé et ils sont prêts des fois à payer un peu plus cher des produits de qualité ou à des prix plus raisonnables parce que des fois à l'inverse ça coûte très cher et ça vaut rien. Je pense que les gens ils sont sensibles à ça maintenant à mieux manger avec des produits du coin, bon pas forcément 100 bio parce que moi personnellement je trouve que le bio c'est perverti euh, par le marketing, par plein de choses et on sait plus ce qui est vraiment bio pas bio mais des fois il vaut mieux manger un légume du jardin que enfin, bon même si un peu de les gens ils vont devenir peut-être un peu moins individualistes parce que on a été pas mal ces dernières années dans ce phénomène de consumérisme. Voilà. Et le lieu de rencontre, c'est ça aussi. C'est peut-être finir avec ce mode de, de vie. Quoi. Notre, notre, notre petit lieu de vie, là, c'est un outil. Après, la transition se fera si les gens ils le veulent. S'ils ne le veulent pas, c'est un, un joli mot qui peut, se, qui peut très bien marcher. Il y en a qui le comprennent, qui le veulent, d'autres qui, qui, qui s'en foutent. Mais n'empêche que s'il y a des lieux où les gens peuvent euh, bah, voir que ça marche autrement, euh, ça va faire poser des questions, ça va interroger les gens et euh, certains vont changer d'avis, d'autres pas, bon, c'est comme ça. Hein. C'est vrai que ça, ça peut fonctionner, quoi. après, bon, mais, encore une fois, ce sont des expériences qui restent modestes, mais si elles permettent aux gens de se retrouver et de vivre mieux dans nos villages, c'est quand même le but, hein, oui. c'est le fait de vivre au village. Et notre mentalité, c'est à redécouvrir, mais c'est peut-être redécouvrir des valeurs euh, qui, qui s'étaient développées à d'autres périodes, où il y avait moins de moyens de locomotion. Euh. Oui, mais en même temps, on ne se renferme pas sur nous. Hein. Non, non, non, non, Vivre au village, on ne se renferme pas du tout sur nous. Mais si on veut que nos enfants restent, il va falloir le bar épicerie scans. Ça pourra peut-être un peu contribuer, mais ça ne suffira sûrement pas. Hein. <rire> Soyons clairs, hein. on enfant pas cette prétention-là, non, il va falloir créer autre chose, hein. il va falloir créer d'autres choses, hein. il va falloir se creuser la tête. Il hein. faut, faut avoir le courage des fois de faire les choses parce que c'est possible. Après, si, si les gens ils prennent pas, dans, justement, comme on n'a pas beaucoup d'argent, si on ne se prend pas en main et si on attend que les autres viennent nous aider, déjà, ils ne vont pas venir et ensuite, ils ne veulent plus venir. Alors, autant vous dire que ça va être encore plus dur. Non, mais c'est la réalité, c'est la réalité, voilà. Donc, euh, autant le faire nous-mêmes hein. et après, quand c'est fait, c'est fait, voilà. Comme ça, après, on le fait vivre. Euh, il y aura des échecs euh, des difficultés c'est pas facile non mais on lâchera pas l'affaire hein, mais euh... mais bon euh, voilà on va y arriver hein. on va y arriver hein. après, on aura un gérant une famille on aura un super lieu et tout le monde viendra comme manger boire voilà, s'amuser à la fête bosser bosser voilà après on créera des campings et... et on deviendra le village préféré des français voilà. <rire> le président de l'association Tout Ensemble pour les gares, qui est une association qui a maintenant 5 ans d'existence, de, et qui, euh, à l'origine, était prévue pour euh, récupérer les 15 arrêts été supprimés en 2007, par la SNCF, à les gares de Gourdon et de Souillac, et qui, euh, maintenant, euh, réclame toujours les deux arrêts manquants, puisqu'on en a récupéré 13. Robert Darnis, vice-président de l'association. On euh, propose l'arrêt au trait, hormis quelques rares euh, irréductibles, euh, les conducteurs stoppent le convoi. On arrête la durée normale d'un arrêt, arrêt classique. Ces arrêts en gare sont utiles euh, au, au bassin de vie, donc on a démontré qu'économiquement euh, c'était viable, et ensuite que ça pouvait effectivement redonner de la vie sur la région, plutôt que d'utiliser la voiture, on pouvait venir. Les politiques, on en a besoin, ça devrait être, ça devrait être des relais. Le problème c'est qu'ils ne sont pas forcément toujours à l'écoute des populations. Euh, ça s'est vu d'ailleurs au niveau de l'association. Quand, euh, quand à l'époque on avait récupéré, on était à cet arrêt récupéré, euh, puis là nous, nos politiques nous ont dit, bon maintenant, laissez-nous un peu le, le, le bébé, nous on va s'en charger, vous ne vous occupez pas du problème. C'est devenu le nôtre problème, rentrez tranquille, restez chez vous et ça avancera. Si on les avait laissés faire, on en serait toujours à cet arrêt récupéré si on ne s'était pas fait déjà on regrignoter par ici ou par-là. Donc euh, à partir de là, c'est peut-être moins facile de faire confiance à certains élus. Une association de citoyens, de toute obédience politique, est toujours un peu moins, et pas toujours très bien vue parce qu'elle donne toujours l'impression de vouloir faire le travail que les autres sont chargés de faire. En l'occurrence, si on ne l'avait pas fait, le travail, peut-être nous n'aurions pas eu les 13 arrêts plus Le territoire, il faut le repeupler. Il faut le repeupler. Aujourd'hui, il faut arrêter avec les mégapoles. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On est en train de faire, alors peut-être pas tout à fait à la même échelle, mais on est en train de faire des, des favelas autour, de, par exemple, de Toulouse, on le crée, et aujourd'hui, on voit euh, malheureusement, dans nos eaux communes, le nombre de maisons fermées. La politique qui a été menée oblige à partir. Et nous, aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on revienne sur le terrain, qu'on redonne de la vie. On va gagner on, on et on gagnera pas. On <rire> gagnera parce qu'on ne lâchera pas Comme, euh, comme, comme j'ai dit moi personnellement au président euh, François Hollande, j'ai dit on a mis 57 mois pour récupérer 13 arrêts plus un sous l'ère Sarkozy. J'ai dit, j'espère, Monsieur le Président, qu'on ne va pas faire 57 mois sous votre présidence pour gagner ce qui nous manque. La solidarité et le travail collectif. C'est le seul moyen de faire avancer les choses. L'idée en fait, de, des mot est plus ancienne que le terrain, bien sûr, parce qu'il y a eu toute une, une évolution avant, mais euh, ça a conduit à ce choix du terrain, donc on pour ça on s'était fixé déjà des critères. Nos valeurs c'était euh, les valeurs de la charte, c'est-à-dire euh, la solidarité, euh, une, une certaine autonomie dans notre vie par rapport au système, au système dominant, au système capitaliste qui, qui a tendance à écraser les individus. À les, à les réduire en, en atomiser en fait, et à restituer en fait une, un mode de vie où on pourrait mutualiser, être solidaire. Donc pour ça, il nous fallait un terrain euh, dans un lieu déjà euh, minimum pas trop pollué, rapport <rire> à nos choix écologiques. On voulait aussi pas être isolé du, du reste de la population, c'est-à-dire euh, on voulait pouvoir avoir accès à un village avec des, des services, des commerces, en vélo et pas être au fin fond de l'Ardèche par exemple, on était très, très motivés pour avoir des, des contacts forts avec le, le village et pas justement risquer de tomber dans un repli une sorte de bulle. Quoi. Donc moi je m'appelle Greg, Grégory, j'ai entendu parler de cet éco-hameau et quand je suis venu avec mon épouse sur cet éco-hameau, pour moi c'était clair qu'il y avait quelque chose à se jouer là. La vie a commencé avec ce hameau, même si les maisons n'ont pas encore été construites, il euh, y a déjà de la vie autour du hameau et, euh, et c'est très plaisant il y a 8 hectares 4 en fait de terre au total dont un hectare 4 constructible qui est au centre des terres donc ça ça nous plaisait beaucoup parce que ça faisait un petit écosystème quand même tout à fait aménageable pour faire des jardins des bois des prairies autour on a eu la chance par rapport à ces possibilités de, de pouvoir construire 25 maisons en fait 25 maisons ce qui représente quand même un nombre de, de personnes suffisamment grand pour avoir une structure de village donc 25 maisons ça va représenter euh, à l'arrivée au moins, au moins 50 adultes et j'espère euh, autant d'enfants. Concernant la construction voilà. des maisons, euh, on, on est parti sur un, sur un mode de construction de maisons bioclimatiques avec une recherche euh, de capter l'énergie solaire avec des baies vitrées, bon, tout, tout la, la conception bioclimatique euh, des, des habitats. Il y aura des maisons en terre, il y aura des maisons en paille, en bois. Et apparemment on voit qu'il y a une, une évolution quand même dans les mentalités générales des collectivités, des, des, des décideurs qui sont de plus en plus favorables quand même et conscients de la nécessité de de l'écologie ce type de projet. Aujourd'hui, bon, eh ben, euh, on est trop dépendant des pétroliers, euh, on est trop dépendant des énergies fossiles. L'éolien, au même titre que, que le solaire euh, ou, euh, ou le bois, ben, euh, euh, ce sont des énergies qui, euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent apporter une transition par rapport aux énergies classiques, euh, qui sont non polluantes. On se battra pour la dernière goutte de pétrole, jusqu'au bout. On veut même nous imposer des gaz schisteux, bitumeux, etc., contre tout, euh, <rire> tout aspect environnemental à préserver. Donc euh, tout ça, c'est de l'argent, c'est l'argent de Dieu, c'est l'argent, euh, euh, c'est la finance. Euh, Peut-être quelque part, il va falloir revoir la copie là-dessus. C'est nécessaire, ça va devenir vital. Que le gaz de schiste, écoutez-moi, pour ce que j'en sais, j'ai assisté à une conférence récemment, et j'ai suivi plusieurs débats télévisés là-dessus. Bon... Euh, je le dis clairement, je, je suis franchement opposé. L'enfouissement de l'Iranieur, mais bon, il faut, on, on sait qu'il faut les, dé, les enfouir, les déchets. Il y en a hein. Bon... Euh, c'est vrai que, bon, c'est une démarche égoïste, c'est sûr, de dire, bon, on ne veut pas ça chez nous, aller chez les autres. Mais... Euh, ouais. Je pense qu'il faut quand même penser aux générations futures, et, Là, là, ça pose quand même un réel problème. Le non-nucléaire entièrement, moi, je n'y crois pas trop. Économiquement, c'est difficilement réalisable, je pense, au moins sur, à moyen terme. Déjà, si on arrivait à, à réduire un peu notre production, ça serait bien. Notre mode de vie peut conduire de plus en plus à une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de jardins, de petits élevages, etc., et que le but, en fait, de l'opération, c'est un des buts de l'opération, c'est euh, matériellement aussi échapper aux contraintes euh, physiques du système, c'est-à-dire euh, pouvoir pro produire un maximum de choses par nous-mêmes, sans être parfaitement autonome, parce qu'il ne bon, faut pas rêver, mais au moins euh, réduire le nombre de voitures, réduire le nombre de, de, de machines, réduire en, en mettant en commun, en, mettant, en mutualisant et en produisant un maximum de choses sur place. Quoi. Ça ne provoque pas de, de réactions violente ou, ou, ou agressives. Je pense que, là encore, euh, le capitalisme, c'est un gros système qui tient debout tout seul, pour l'instant, mais euh, qui est miné de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se posent quand même des questions, sans forcément agir de manière politiquement euh, très affirmée, mais qui quand même se posent des questions. C'est par euh, ce type de manière de vivre autrement que l'on peut effectivement re revoir l'économie, qui nous étouffe, qui nous aliène, qui est complètement un herbicide énorme, qui n'a pas de, de, de palliatif. Aujourd'hui, on est dans des, des systèmes mondialisés où les gens sont anonymes. On se demande même qui euh, conçoit les choses et qui gouverne réellement. Et on est étouffé par euh, la maladie de l'argent, de la finance, qui fait qu'aujourd'hui, revoir les choses, les, re, les revoir avec sobriété... Euh, à l'échelle locale et à l'échelle, euh, disons, euh, du quartier, à l'échelle des, des gens qui, qui se côtoient, qui, qui vivent ensemble, et de voir comment on peut mieux s'en sortir, il y a là, une, euh, dire, des milliers d'expériences possibles, et à tous les niveaux. Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis euh, administrateur du mouvement SOL, un mouvement qui a été lancé euh, par Patrick Veray dans les années 2000. Euh, avec comme objectif de la réappropriation citoyenne de la monnaie. Je coordonne une, une, une monnaie complémentaire qui s'appelle le sol violette dans la ville de Toulouse. Il faut partir de l'économie réelle et progressivement amener l'économie réelle à changer de direction. Et comment on peut mieux changer l'économie réelle qu'en commençant à labellisant la monnaie Parce que le fait de labelliser la monnaie, c'est un peu ce qu'on fait en fait. On crée une monnaie qu'on ne, qu ne peut utiliser que dans un réseau d'acteurs agréés. Eh bien, en labellisant la monnaie, euh, les consommateurs vont avoir réellement une action sur l'économie réelle. Et quand ils vont aller dans un magasin payé en sol violette hein, ou en sol euh, du lot, euh, eh bien, ils vont choisir une entreprise parce que justement, elle aura fait des pas euh, vers une production plus durable. En fait, on s'est aperçu que la monnaie, on, en, on, en, on utilisait un outil qu'on ne savait même plus ce que c'était que cet outil. Et on a on a vraiment eu l'impression de découvrir, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression de découvrir que j'étais mais dans un monde mais complètement factice et où on, où on ne maîtrisait plus rien. Voilà, et, et ce que je vois aujourd'hui c'est que bien finalement on pense qu'on on est assujetti à un système dans lequel on ne pourrait rien et alors que finalement on pourrait tout. Le fonctionnement d'une monnaie locale complémentaire c'est de faire en sorte que la monnaie circule localement euh, aussi rapidement que possible pour privilégier euh, des circuits de distribution aussi courts que possible, euh, des circuits qui permettent de faire circuler des marchandises de qualité, donc respectueuses de l'homme et de la nature, en diminuant les coûts de transport et en faisant travailler localement des producteurs. Au niveau local, c'est évidemment favoriser les circuits courts parce que nous, on est, comme je dit, on ne peut pas se couper du, du contexte local. Donc faire travailler les gens du coin, connaître les gens du coin. Pour moi, la, la transition serait plutôt une notion de maîtrise. Jusqu'ici, on nous a fait croire qu'on maîtrisait les choses, on maîtrise nos productions agricoles, on maîtrise nos problèmes sociaux, on maîtrise notre, nos, nos décisions politiques, alors qu'en fait non, quoi. on ne maîtrise rien, on ne sait plus d'où viennent les produits, on ne sait plus comment ils sont fabriqués, on ne sait plus comment les décisions sont prises au niveau politique, on ne maîtrise plus rien et en fait on délègue tout. Et on délègue tout et ce qui fait qu'en tant que citoyen, on est, on, on est attentiste, en fait. On attend, on attend que les choses se passent et je pense que nous ce qu'on va faire ici sur le hameau, c'est exactement dans l'opposé. Pour moi c'est ça la, la transition, c'est reprendre la maîtrise de, de, des choses et notamment des essentielles comme la production de nourriture on a bien l'intention de faire des, des jardins des, des, des potagers des vergers reprendre la maîtrise de l'habitat connaître un petit peu mieux se renseigner un petit peu mieux sur les matériaux qui isolent le mieux etc avant l'arrêt final de, du pétrole ou, ou des excès de pollution si on n'a pas mis en place de manière généralisée des, des alternatives comme comme le, le pose de transition Là on va être vraiment très très mal, quoi. ça peut devenir un, un, un scénario catastrophe. Dans 25 ans, eh bien, si déjà euh, les structures du type de en oral je ne dis pas comme, parce que je crois qu'il faut toujours qu'il y ait une très grande créativité et plein de différences entre les expériences, mais je pense que c'est quand même une voie qui me paraît assez, assez intéressante. D'après le jeu qu'on fait, on ne va pas utiliser les points à même Et voilà, pour moi, c'est mon truc. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à faire. Euh... Ça va Il euh, une, une... Alors, je, euh, attention, parce que la dernière fois, il m'a récupéré, je me suis coincé les doigts. D'accord. Donc, <rire> j'avais les doigts coincés et je ne bougeais plus. Ça, ça sent pas. Des, des gens euh, qui n'ont qui ont beaucoup d'objets qui, qui aiment leurs objets qui n'ont pas envie de les jeter qui ne peut qui n'ont plus personne autour d'eux à qui les donner qui n'ont pas envie n'ont pas envie de les vendre euh, et ne savent pas comment faire et ces gens-là sont ravis de pouvoir faire de la place chez eux et pour que les objets aient une autre vie avec des gens qui vont apprécier autant les objets ils n'ont pas envie et ils trouvent que cette structure leur permet de redonner une autre présence à leurs objets qui vont Faire plaisir à d'autres personnes. Ce qui, ce qui peut faire peur à, à certaines personnes dans notre projet, c'est effectivement l'effort que ça demande quoi, au départ. Parce que justement, ce, ce fait de changer les habitudes, c'est quelque chose qui quelquefois demande un très gros, même souvent, demande un très gros effort mental et, et, et voilà quoi. C'est quelquefois plus facile de se laisser flotter le, le ventre en l'air en sachant que le système est complètement pourri, mais on, on, finalement, bah, on, on laisse glisser quoi. Euh, réagir ça veut dire c'est quand même un très gros effort et ça c'est vrai que nous on le ressent aussi hein, c'est euh... sûr que quand on a une semaine de réunion à 30 euh, même si on a mis au point des, des règles etc ça demande un effort c'est une remise en cause difficile hein, parce que c'est facile de vivre dans la société pour certains euh, sans se poser trop de questions ne hein, pas porter les, les malheurs du monde comme on dit sur soi etc mais dès qu'on met le doigt dans l'engrenage, ça veut dire que et si on, a, on est radicalisé suffisamment, on veut aller jusqu'au bout, ça veut dire des remises en cause personnelles importantes. S'il n'y a pas de révolution intérieure individuelle, il ne peut pas y avoir de révolution collective On gîme, on La démarche du mouvement des territoires en transition, euh, c'est de dire ça, c'est-à-dire on est citoyen, on a des besoins essentiels, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de se soigner, on a besoin d'avoir un toit sur la tête, de se chauffer. C'est des besoins essentiels, vitaux, euh, pour lesquels il faut qu'on ait une réponse en toutes circonstances. Donc soit l'État comprend que si on n'a plus de pétrole, on a une remise en question de ces besoins qui sont fondamentaux, soit si l'État ne le comprend pas suffisamment tôt, nous il faut, en tout cas avec notre intelligence et notre capacité d'anticipation, eh bien qu'on commence euh, dès à présent à préparer ça. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire, il ne faut pas être dans une logique d'opposition, de dire il faut qu'on fasse complètement à l'opposé, et etc. Mais il ne faut, faut pas attendre en tout cas pour se mettre en marche. Le début, le... Le, le, le début le plus logique, c'est de se regarder, de vider le frigo pour voir ce qu'il est vraiment nécessaire de mettre à froid. Et tout de suite, on voit que soit on n'a pas besoin du frigo, ou on a besoin d'une toute petite. Avec l'époque moderne, on, on cultive surtout le, le matérialisme et l'individualisme. Chacun doit posséder sa piscine, chacun doit posséder sa voiture. Il y a peut-être des choses qu'on peut mettre en commun. Même sur les causes, quoi, même sur les causes du Quercy, on peut... Devenir autonome en alimentation et en faisant alors marcher le, la grande roue des relations sociales. De voir les choses, comme on disait tout à l'heure, sous un autre angle. Et pourquoi pas euh, euh, proposer ça, si ça peut être un petit, euh, un petit plus. Encore un plus. C'est ça, pour, pour euh, redescendre un petit peu, faire des choses simples, mais avec du lien. C'est une façon de se réapproprier un peu euh, sa vie, quelque part, sa et j'allais dire une certaine liberté. Une multitude de gens qui, qui quand on les rassemble, ça fait une, une, une dynamique très forte, donc c'est très intéressant. Je pense que ce qui sauve, se c'est le, le respect de la différence, le respect de l'autre Regardons ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, et essayons de voir comment on peut réorienter les choses pour reprendre une dynamique de développement social. Voilà. La question du développement économique, elle est à poser différemment. Et pour moi, l'importance du sel, c'est ça, c'est euh, cette richesse humaine. L'idée, c'est de créer des emplois ici dans le nord du de pour des gens vraiment du coin, qui vont retravailler sur des objets qui vont re être revendus à des gens du coin. Voilà, essayer de, de... Ça. montrer aux gens qu'on peut faire quelque chose de très important euh, enfin, à mon idée c'est très important sans forcément être un pro du militantisme sans être quelqu'un qui fait ça depuis des années euh, des fois on est tout seul dans son coin et on se dit qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses et là en fait c'est tout bête on va chercher les gens, les producteurs et les consommateurs euh, même si j'aime pas ce mot-là, euh, et, euh, et on les met en, en lien, et en fait c'est tout bête. Quoi. Et du coup, on rencontre d'autres gens, on rencontre d'autres idées, et, euh, et ça, ça mène à d'autres projets, même. Et, et en fait, c'est que le départ d'une longue chaîne, en fait. Et c'est une transition, justement. Quoi. Dans le rapport économique, je pense que ce qui est important, c'est qu'on n'est plus dans un rapport de consommation pure et dure. Une complémentarité sur place euh, entre la terre, l'herbe, les arbres, les bêtes trouver quelque chose qui soit harmonieux et puis qui ait du sens. Je, je me dis que là, il se passe quelque chose, c'est pas rien. On regardait ça encore il y a quelques années avec des gens en se disant, Tiens, des bitnis qui viennent s'installer ou... ». Non, là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau social et, au niveau... et, et forcément donc, au niveau de la, la, la vie économique. Donc, euh, je, je suis assez optimiste, je me dis que, je me dis que les choses bougent et, euh, et, euh, et notamment ce qui fait plaisir, c'est le nombre de jeunes. J'ai un grand espoir que cette, ce lieu vive, que euh, y ait plein de, que ça grouille de monde et que, euh, mais, que ça grouille de monde parce qu'il y a euh, une joie de vivre sur ce lieu, que les terres, il euh, y ait des, des cultures euh, avec un respect de l'environnement, assez, euh, ou pas de produits phyto sur ces terres et euh, qu'il y ait une diversité euh, de, de, de plantes et, euh, et de productions et que ça permette euh, de, de s'aimer euh, sur la France et tout le monde entier. <rire>